Eh, hey, Shepard, j'aime bien ce que vous avez fait du Normandie. Avant, j'en avais marre de passer mon temps dans la soute. Je n'ai toujours pas de fenêtre comme l'Iara. Mais j'imagine que je n'embrasse pas aussi bien. <rire> Sans commentaire. Ouais. <rire> Ça m'avait manqué.